Mander Alcor Quoi Tout commence à Mander Alcor. Ah bon, d'accord, mais encore. C'est une ville commerciale située sur une île. Ah bon, et donc, une île Oui, enfin, une île qui est au beau milieu d'un lac. Un et lac. donc.. Oui, un lac qui est au fond d'un immense volcan. Un et donc, volcan Un volcan, oui Situé au cœur des montagnes noires. Oh, et donc, des un... montagnes noires Mais oui, bordel Des montagnes qui forment la frontière naturelle entre les terres chaotiques et l'Empire Je me suis un petit peu éloigné du sujet, C'est pas clair ton truc, on en est où Mmh. on a né qu'on à Mander Alcor. Hein. C'est dans la taverne du voyageur que... Génal, ton nom de taverne. Mais tu vas la fermer, oui Oh d'accord, ça va, oh. C'est dans la taverne du voyageur que a cherché désespérément des compagnons de route pour sa quête. <coughs> Salut tout le monde <coughs> hein. Voilà, je cherche désespérément des compagnons de route pour ma quête. Euh... Il y a sans doute un gros trésor à la clé, hein ouais. Et une longue audition commença. Bonjour, maître. Euh, bonjour. Je m'appelle Gloom. Ça part mal. Là. Vous allez chercher mon précieux, c'est ça Quoi Ton précieux Détache-moi, là. Je me voler, bah, mon précieux Mais casse-toi Voleur, voleur <rire> Mais quelle place de merde Suivant. Toi là, tu t'appelles comment Yes, oui, travail. Non, je t'ai demandé ton nom. Yes, oui, travail. Ça va mal finir. C'est quoi ton nom Yes, oui, travail. Y'a des nazes ici ou quoi Suivant. Stop. Quoi Il serait de bon ton que je te présente à présent. C'est toi le narrateur, narrateur. Rwandral, guerrier niveau 1, novice, débutant, truc de base quoi. Sympa ton pléonasme. Peau mate, yeux verts, cheveux noirs, en A90. Une beauté au diapason de ses origines démoniaques. Chut chut. Ce cambion est né sur les terres chaotiques. Il arrête Quoi Pas la peine de révéler mes origines démoniaco chaotiques Bah pourquoi Parce qu'aucun type équilibré n'accepterait de faire une quête avec un semi-démon alors, les démons ont pas la peine de passer mon audition, ok? Qu'est-ce que je veux dire, narrateur oui, oui, Pas faux, ça, hein, pas faux. Bon, je continue. Roi Andral porte un drapé noir et une armure cloutée. La classe, quoi. Un Modèle cuir noir type SM, voyez Quoi Il se la joue l'opette. long hein Félon fébrile, oh, avec oui. louche et lâche. Oh, Potentiellement je... bourrin. Ah, ah, oui. Mais quand il n'y a aucun risque. Oh, non, je... Il a une épée noire maudite. Elle, elle est maudite Il dispose de sortilèges redoutables, comme par exemple... Mais, oh, pas de révélation, euh, je veux garder secret ma téléportation. Ok, ok, ok. Au bout d'une heure d'audition infructueuse dans la taverne. Taillons, monsieur! Au oh, petit suivant. Bonjour. Oh. Suivant, Salut, au camp. Suivant bonjour. Moi, ouais, t'es qui? Je suis un demi-elfe au nain quadriclassé mmh. euh, à la fois guerrier, euh, euh, nécroman, mmh. euh, droïde avec option assassin. Mmh. J'ai également des compétences de gnome. Ouais, t'es un petit cumulard, quoi. Un... Cubular Ah non Moi je suis un tomiel féminin non, non, non T'as compris ah. T'es miel féminin Alors quelle tendance prédomine chez toi Bon bah ben, disons que j'ai des tendances un peu suicidaires, hein ah, quand non, même ouais, hein. Mais oui, pardon. <rire> Dégage Mais pourquoi Juste, juste, je suis l'homme Quoi une Espèce de voleur Courtois. toi Mon précieux de... Mais une de... tu me ouais de Voleur Voleur <rire> Ce truc. Quand, soudain et tout à coup, dans tout ce brouhaha, la porte de la taverne s'ouvrit avec fracas. Euh. Quatre personnages entrèrent avec effroi. Ah, il fait bon ici En tout cas, il fait meilleur dedans que dehors. <rire> mon ex-petit barbare, il disait ça à moi. Je vois pas le rapport. Buffy, ben, si. pendant notre rapport... Oh. Ah, d'accord. Voilà, l'aubergiste Eh bien, voilà <rire> Qu'est-ce que je vous sers Un tonne de bière pour me réchauffer. Très bien, cher <rire> maître nain, voilà de quoi l'emper paie. moi Donne-les de mes laves. Bien. De la mélasse pour la colle. Et vous? Un bol de cendre accompagné de braise. Ah bah bon, euh bah tout aussi froid que ça dort. Euh. Et pour moi, ce sera une tainvalle de nectar relevé au lys blanc, au checker, hein, pas à la cuillère. Ah j'ai pas. Ah bon ben bah, une chope d'ambroisie adoucie d'une gelée royale tiédie au feu de bois. J'ai pas. Bon ben bah, un verre d'eau sucré avec une tranche de citron alors. J'ai pas. Euh bon ben bah, un verre d'eau. J'ai ah. Ok, j'ai compris. Une bière. Très bien. Mais si Ralph, ce choix est un progrès vers la pilosité. Quoi Irraté <rire> par sa vaine audition popstarienne, Rwandra su déceler par intuition certaine le potentiel Messène du Quatuor Amen. Tu parles, c'est cousu de fil blanc. C'est eux, quoi oh, oh, ça va. Bon, ben. Hola, voyageur. T'es adieu. Bien, le bonjour. Salut. Salut, ouais. On y va. Ah. Oh. Mais, mais attends, oui, on se connaît pas, et j'ai pas posé la question. Ah, bon. Oh, je sais pas, moi. Euh, je cherche désespérément des compagnons de route pour ma quête. Euh, est-ce que ça paye bien Euh, oui. Oui, sans doute. seriez vous intéressé Mais ouais Qu'on en finisse. Introduction trop longue. Quand est-ce qu'on tape Attends deux secondes. Alors, euh... Euh, qui êtes-vous Je suis... De... Oh. Mais elle est tarée celle-là ou quoi? Pas deux secondes à taper. Elle va mieux, moi. moins calmée. Ah, oui, quand même. Alors donc, je suis Zarakai, un maître Et t'es c'est au narrateur de te présenter. Ah bon? Zarakai, nain niveau 11. Là, il y a du vécu, hein? <rire> il confond vécu avec cuvé. Cheveux roux, yeux noirs, barbe rousse tressée. Ma fierté, ma vie. C'est tressé? Bah oui. C'est raté, c'est rasta 1m40 bon. et demi. Son apparence massive est au diapason de ses origines nanesques. Pour un nain, je suis un beau nain. Beau et nain sont antinomiques. Un petit quoi? Il porte une armure à un adamantium. Et la classe, quoi? Et il a une jambe en métal. C'est pas vrai, ici. Si, si, T'es regarde, c'est la meilleure partie de son anatomie, hein Zarkaï est rustre, et... hargneux, et... cupide, non, cul sec, et inconscient. Oh, si je dors, et... je dis pas, mais sinon, je vois pas. Il combat avec un marteau enchanté pouvant être balancé sur les ennemis avec un effet boomerang débriable. Et... Ouh, ça c'est technique, ça. Hein. Ouh, c'est technique. Narrateur, Quoi? tu vas présenter tout le monde comme ça Bah oui, toi par exemple. Zeirman. Zorlim euh, C'est quoi un Zorlim C'est une sorte de chevalier pyrotechnique. Oh, c'est un du feu ou quoi Voilà C'est bourrin, ça Ah c'est, ouais, notamment celui-là. Ça a l'air, ouais. Et oh, Je suis là. Vos bestiaux, hein Ah ouais. Et... Quand ça s'enflamme, ça torche sec. Tu m'étonnes. Hein. Oh. Et c'est rusé comme un renard. En plus, c'est fini, oui. Et ça bouffe quoi Charbon, été... cendre, brège C'est vachement économique. Je ne suis pas un animal ah, pardon, Zaire. Merci, ouais. Zorlin, disais-je, niveau 11. Hmm. Peau rouge, cheveux rouges, yeux rouges. Laisse-moi deviner, sa couleur préférée, c'est le bleu. Ah, d'accord. Il fait 2 mètres 15. mon pote, et je ne suis pas encore adulte. Sans déconner. Bah, ouais. Son physique à la Demon Star est au diapason de son plan extraplanaire d'origine, hey. celui du feu. Merci pour la révélation, crétin. T'inquiète, on s'en doutait. Ah euh, bon Risquant de se faire flécher à vue. Il porte une longue toge avec capuche. Zirman est chanceux, curieux, dangereux Mais non, et malhabile. J'aime pas les escaliers. Pourquoi C'est un peu sa kryptonite. non euh, Mais non Il est la ferme. Mais, mais il veut pas qu'on le sache. C'est clair. Mais pourquoi C'est pour éviter qu'on se bave dessus. Mais non. C'est si impressionnant. Au-delà même. Il combat avec une épée inflammable et maîtrise une magie puissante liée au feu, comme par exemple. Ah, c'est ça c'est censuré. Ces sorts sont censés rester secrets. Ok ok ok, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. À mon tour, ce me semble. Si tu veux. Euh, non Inoriel, elfe barde niveau 11. Certes, certes. Peau satinée, cheveux platine, yeux violets, allure élégante et gracile. Une tafiole, quoi. Taille 1m90. Assurément. Sa beauté est au diapason de ses origines elfiques. La classe. Il porte une armure bleutée en cuir d'ulmar. La classe. Des habits de tafiole, ouais. Inoriel ah. est égoïste. Bœuf. Cynique. Timorée. Et ta fiole ah. As-tu fini hein, nuits de tout vocabulaire ah. Il combat avec une lame de lune enchantée et maîtrise la harpe et le chant. La, la, la, la, la, la. On l'appelle poisse Grolle. Ah, Car non. il aura vu plus de 50 compagnons lui mourir. Euh, moi au moins j'ai su quand il fallait fuir. tape bon sang mon frère de fuite Pas de familiarité, je vous prie euh. L'amitié se construit sur plusieurs décennies. Oula, t'es commis la pète Voilà pour les présentations. Et moi Quoi hein, Vous auriez pu commencer par présenter la demoiselle du euh, ah, ah bon, toi t'es une demoiselle toi. Bah oui. Ah bon Bob. Bah... Gertrude, barbare, simérienne niveau. Ah, je débute, mais ça va saigner. Sexe à définir. Mais, mais je suis une femme. C'est pas vrai. Peau blanche, cheveux blancs, yeux bleus. Sur le papier, ça sonne bien pourtant. Une sorte de catcheuse bodybuildée allaitée aux anabolises. Quoi Taille 1m80. Belle plante. hein? Une plante, oui c'est ça. Ton langage est proche des paquerettes. Son mmh. allure musculeuse est au diapason de ses origines barbares. Mmh. Elle porte un pagne en fourrure. La classe, quoi. À l'odeur, c'est du poil de yak. Gertrude est violente, neuneu. Impulsive mmh. et brutale. Mmh. Elle combat avec une hache à deux mains et mmh. et, et c'est déjà bien. Bien, bien, bien, bien. Écoutez, euh, c'est OK pour moi. On fait équipe. OK. Et euh, tu nous parles de ta quête tout de même. Euh... La quête Oui, la quête, oui. Euh, pas le temps, pas le temps. Oh, on en parlera dans deux heures à la sortie nord de mandela le -Corp. OK. okay. <rire> Ah oh ben, On y va alors. Hein. Oui. Les membres du groupe désormais liés par un pacte de sang. Pas oh non. Euh, bah, liés par un pacte d'amitié. Pas du tout. tout. Euh, liés par un pacte vénal. Oui, oui voilà. L'aventure pouvait commencer. Deux heures après, ils étaient prêts. Ils se retrouvèrent comme ils le souhaitèrent, à la sortie nord demander le corps. Bon, tout le monde est là Mais oui, puisque je suis là. Non, il y a une incertitude. Il manque Gertrude. Quoi, mais qu'est-ce qu'elle fout, celle-là Je crois que notre barbare voulait chasser. Quoi Mais oui, elle voulait dépecer un ours parce qu'elle a oublié d'amener une couverture chaude. Elle est malade. Elle est voyante Elle est débile. Elle est blonde. Mais regardez-la, là, là vache la bas je vais poursuivre par l'ours. Qui <rire> devait pourchasser qui, déjà Humble critique. Gertrude se blesse gravement. Point de destin utilisé. Annulation du coup précédent. Humble critique! Kirkwood se blesse gravement. Miracle tenté. Miracle loupé. Kirkwood décédé. Merci d'avoir joué. <tousse> Une barbare niveau 1 face à un ours. <rire> à la coconne. Qui devait dépecer qui déjà? Pauvre petite. Bon ben, tant pis. 51ème perso que je vois mourir devant mes yeux. <tousse> tu n'as donc pas de cœur? Euh, vite, allons récupérer Quoi ce qui reste d'elle. Mais tu plaisantes, réfléchis. Une barbare en bagne. a rien à piller. Ah ben oui. Toi, Des années d'observation. Nous n'allons tout de même pas la laisser se faire dévorer par un ours. Ah. Nous devons l'enterrer dignement. Je partage ce sentiment. Oh, n'allons pas perdre notre temps. Quoi euh, Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être l'enterrer. C'est évident, n'est-ce pas, Hénoriel bon, bon, ok, mais je vous préviens. Je ne toucherai pas à ce cadavre immonde. Je ne me salirai pas à creuser sa tombe. Je ne chanterai pas le requiem pour blonde quant à pourchasser l'ours. Voilà qui vous incombe. c'est clair, c'est clair. « Je sens dans cet écho comme un signe futur. »« Ah bon ?» Après que la barbare eût été enterrée et que son assassin fut chassé et cramé, était-ce une raison, Un bénédicité En tout cas, Zarakaï essaya de prier. « Toi, compagnon, hein, que nous n'avons pas bien connu de ton vivant et pas bien reconnu de ton gisant, je te dis, c'est pas de peau, selon repos, c'était trop tôt. D'autant que l'ours, il était vieux et malade, il boitait, il était borgne. Franchement, même toi, t'aurais pu le tuer. Bon, eh bien, à la prochaine, mais le plus tard possible. Amen, et adieu. <rire> Quel lyrisme mm -hmm. J'en suis ému aux larmes. Ah oui, vraiment <rire> Certes. C'est comme pour les cadeaux, c'est l'intention qui compte. Après cet interlude, ils repartirent vers. Bah, bah, vers quoi déjà Eh bien, vers ma quête, voyons. Et, et ça consiste en quoi Bonne question. Ça, c'est vrai, ça. J'ai sur ce parchemin magique les coordonnées exactes d'un souterrain. Et... Il nous faut donc l'explorer. Et, Et c'est tout. Ouais Génial. C'est top. Ah ouais, ah super, c'est ça la quête Avant que nous partions, laissez-moi vous chanter une bluette qui nous permettra d'éviter de mauvaises rencontres. Il peut faire ça Il peut faire ça. Il va pas faire ça, j'espère. Partant à travers chant sur une chanson enchantée chantée par Enoriel, l'aventure pouvait alors enfin commencer. Enfin j'espère. C'est même pas dit d'ailleurs. Mon beau baladin, illumine mon chemin, ni troll, ni gredin, et aucun magicien, mais au moins des gobelins histoire qu'enfin, on se fasse plein d'XP à coups de gourdin. Quing, quen, quen, quen.